Bonjour, content de vous retrouver pour une quatrième séance de Pilates. Aujourd'hui nous allons travailler les fessiers. Je vous conseille d'aller voir les précédentes vidéos qui vous aideront certainement pour, pour, pour bien respirer et bien, bien vous placer. Donc je rappelle simplement qu'on inspire par le nez, on souffle par la bouche, on expire sur l'effort et lors de, de l'expiration pense à serrer bien son ses 5 terres, son périnée, son transverse et j'appelle ça le zip pour que ça soit beaucoup plus rapide à, à dire donc le premier exercice qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle le side kick euh, donc ce sont des battements qui sont sur les côtés je vais me placer, regardez en chaise renversée sur le côté ça permet de protéger mon dos je vais tendre ma jambe dans le prolongement de mon buste et je vais fermer ma hanche donc là vous voyez c'est ouvert. Donc si je lève ma jambe, c'est plutôt les adducteurs qui vont travailler, alors si je ferme, c'est plutôt les moyens fessiers. Donc les side kicks, il y en a de différentes sortes. Donc le premier s'appelle up and down, donc les battements au bas. Donc je vais monter la jambe et la descendre. Donc je vais expirer en montant, inspirer en descendant. Ou bien j'expire je, en montant, en serrant le zip, j'inspire en haut et je souffle en redescendant donc on considère qu'il y a un effort pour monter et pour descendre la jambe je peux également monter avec pied pointé et redescendre avec pied flex donc c'est une variante donc on peut en faire entre 6 et 10 mais vous pouvez très bien en faire une dizaine voilà donc je souffle inspirer dans les côtes souffler Le deuxième, ça peut être les side-kick circles, donc les cercles. Donc on peut faire 8 à 10 cercles, des plus petits ou des plus grands, pour travailler un petit peu plus. Et ensuite, on peut travailler dans l'autre sens. On peut également euh, faire euh, donc des front-back, front front-back. C'est-à-dire qu'on va ramener la jambe sur la perpendiculaire et on va revenir dans l'axe du buste. Donc, également, comme, comme les sidekicks Up and down, on peut ramener en pointant, enfin, amener en pointant et repartir en pied flex. Donc, ça fait je souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, en serrant le zip, inspire dans les côtes. Donc, tout à l'heure, on aurait aussi pu faire des tout petits. Donc pensez à bien serrer, à ne pas relâcher, on reste gainé quand on fait les tout petits. Et on peut très bien les faire également, donc perpendiculaire à son buste, des tout petits. Ensuite ici, on peut également faire les cercles, plus grands si on veut, et dans l'autre sens. Ensuite les fronts back, donc amener la jambe devant, toujours ou en pointant en pointant revenir en flex et également les petits devants alors par contre si c'est difficile ces exercices vous pouvez les faire jambes fléchies ou jambes fléchies même les cercles, on peut très bien les faire ici et ramener le genou et faire des tout petits genoux voilà toutes les variantes en fait un peu du side kick vous pouvez bien sûr euh, soit travailler chaque exercice séparément soit les enchaîner pour plus de travail et bien sûr ne pas oublier de faire, de faire l'autre jambe. Voilà, donc je vous proposerai donc ultérieurement un autre exercice de fessiers pour travailler cette fois-ci les grands fessiers. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt.